L'histoire engendre des prophéties, mais il n'existe pas d'histoire sans héros. Pendant les dernières années de l'ère 3 de temps myriel, juste un tout petit peu presque avancé. Réveillez-vous. Ah bien. Vous étiez en train de rêver. Quel est votre... Ah bien. Jean-Claude Vandame, enfin dans le rôle de Jean Valjean. J'ai pas de temps à perdre, Thénardier. Foutre-d'où il nick ta daronne roi de la classe Même la tempête de la nuit dernière n'a pas réussi à vous réveiller. Ben. Silence. Voilà le garde. On va les couilles, frère. C'est là que l'on a besoin de vous. Allez jusqu'au quai, et l'on vous indiquera où se trouve le bureau de recensement. Ben. Salut les grossesses, vous voulez les BN Parfait, je suis suisse. Ah oui, nous vous attendions. À vous de choisir. Très bien, intéressant, très intéressant. Allez jusqu'au bâtiment suivant et adressez-vous jusqu'au bâtiment suivant. Donc <coughs> <coughs>